Nous disons merci dès que je joie pas trop loin. Nous disons merci dès que on va retourner ou pas loin on va venir prendre nous. Nous disons merci n'a marer paquet nous nous disons n'a t' nous. N'a marer paquet nous n'a t' nous. N'a nou. nous, n'a t' nous. C'est ça nous voulons n'a t' nous. C'est ça l'église n'a t' nous. Nous marer paquet nous Seigneur. Si monde ça te gon bagaille la donne. Si c'est la donne nous Mais puisque espérance nous, c'est dans nous même lié. Puisque espoir nous, c'est dans nous même lié. Ou dépendons le champ 14. Ou elle préparer une place. Ou retourner une place. la fin préparée. Eh bien, c'est Mais nous tous, Seigneur Dieu, nous chitons là. Nous nous sommes tous, nous sommes tous, nous même ça, Seigneur Dieu. Qui nous ce que Qui est-ce que vous no havia vi no diu no a vi no a vi adorew no a no a vi tobe eu, bieu no a vi no a no no salmo aleluia aleluia Levez-moi balancez-moi matin. Toute la gloire est à Dieu. Balancez-moi. Alléluia. Amen. Amen. C'est ici la matinée que l'Éternel a faite. Alléluia. Levez-moi balancez-moi. Nous crions Alléluia, gloire. Nous crions Alléluia, gloire. Nous crions Alléluia, gloire. Nous crions Alléluia, gloire. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur Bon Dieu béni Là pour rappeler tous les amis Téléspectateurs, auditeurs Tous les amis internautes On ici à l'église de Dieu Indépendant de la porte étoile de Delmat 33 Dirigée par la porte Amel Lafleur bon, Moment arrivé pour mettre un terme à notre premier culte d'adoration Donc euh, disposer pour recevoir les mots De bénédiction Que bon Dieu Qui compte faire grâce là Capable, la dans le dernier temps ça. Amen. une motivation pour le ciel. Alléluia. Que esprit d'enlèvement capable d'entrer en dans, pénétrer. Dans le nom précieux de Jésus. Que mon Dieu bénisse.